Pour créer des tableaux sous LibreOffice, nous allons dans Tableau, Insérer, Tableau. Nous pouvons nommer le tableau et nous décidons du nombre de lignes et de colonnes que nous y mettons. Il existe certaines options mais qui ne sont pas forcément utiles. Une fois que l'on a déterminé le nombre de lignes et de colonnes, nous cliquons sur OK. Le tableau, alors, apparaît. Il existe différentes options que l'on obtient le plus facilement en faisant un clic droit. Si je vais dans Tableau, il existe différentes options. Le nom, que l'on avait fait à la base on peut mettre des espacements au dessus et en dessous du tableau pour l'aérer nous pouvons décider de l'alignement de ce qu'il y a à l'intérieur dans la partie enchaînement il n'y a pas des options qui soient vraiment très très très utiles elles vont vraiment être utiles au cas par cas. Dans la partie colonne, nous avons la taille des différentes colonnes du tableau que nous pouvons changer. Dans la partie bordure, il est possible de changer le type de bordure du tableau, sa largeur et sa couleur. On peut également gérer les espacements avec le texte contenu à l'intérieur du tableau. La disposition des lignes qui se trouve ici peut être gérée soit avec ces carrés. Lorsque l'on passe dessus, il propose différentes options de mise en page du tableau. Et nous pouvons également gérer cela en cliquant sur les zones et nous voyons que si nous cliquons une fois cela apparaît visuellement comme nous l'avons décidé ici et lorsque la ligne est blanche cela permet d'enlever les lignes visibles là nous pouvons également gérer les positions d'ombre si nous souhaitons rajouter des ombres sur le tableau. Il est également possible, en faisant un clic droit et en allant dans tableau, de gérer des arrière-plans. L'arrière-plan peut être géré comme une couleur ou comme une image qu'on importe. Elle peut être gérée pour le tableau entier, dans ce cas il s'agit de table, pour une cellule, dans ce cas, c'est la cellule sur laquelle nous avons fait un clic droit pour arriver ici. Ou sur la ligne. Ce sera donc la ligne qui se trouve sur la hauteur où nous avons fait le clic droit. Nous allons mettre ici un arrière-plan. Et nous sélectionnons sur OK. Ceci permet d'avoir une entête qui est différente du reste du tableau. Il existe également deux options qui peuvent être utiles si nous faisons un clic droit. Il est possible de faire cellule scindées, horizontalement ou verticalement, ce qui permet de rajouter des espaces supplémentaires à l'intérieur d'une même cellule. A l'inverse, si nous prenons deux cellules, et que nous faisons un clic droit, il est possible de faire cellules fusionner, et du coup créer une seule cellule, plutôt que d'en avoir deux. Pour ajouter des lignes ou des colonnes, lorsque l'on a oublié d'en mettre, nous cliquons à l'endroit où nous souhaitons les ajouter, nous faisons un clic droit, et en allant dans « ligne, nous pouvons en insérer, en supprimer. Et de même, pour les colonnes. Pour cet exemple, nous allons insérer 4 colonnes de plus. Ceci, toutes ces options que nous obtenons donc à chaque fois au clic droit, vont nous permettre de gérer le tableau de manière simple. Il est également possible d'utiliser certaines options qui se trouvent ici, mais le clic droit va permettre d'avoir accès à toutes les options de tableau.